Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape. Nous allons voir comment mettre un objet en, en évidence en utilisant la, la fonction découpe. Euh, et également ici j'ai utilisé un petit contour noir avec un flou qui nous permet vraiment de faire ressortir ces deux petites maisons. Alors comment faire ça On va tout de suite aller dans fichiers nouveau. On va importer donc euh, notre image, fichier, importer... Image, c'est le plan de la ville, on fait ouvrir et on fait incorporer alors on prend l'habitude de faire apparaître ici la fenêtre objet alors pour avoir la fenêtre objet on va cliquer sur objet et on clique ici sur objet on va cliquer à cet endroit là on a une double flèche, on clique, on glisse comme ça on ouvre bien notre fenêtre objet alors on a ici le calque 1 et dans le calque 1 il y a l'image qui a été importée alors pour zoomer on clique sur la molette de la souris pour déplacer notre image ben, on a l'outil sélectionner et transformer des objets qui est sélectionné. On clique dessus et on glisse. On va créer un clone. Donc pour créer un clone, on peut cliquer là-dessus. Le raccourci, on voit que c'est Alt D. Ou on va dans édition, cloner, créer un clone. À ce moment-là, Inkscape nous crée le clone juste au-dessus de notre image. Alors, ce clone, on va le déplacer. Donc on clique ici sur notre clone et on le déplace. Alors, on a également une petite information en bas, comme quoi c'est bien le clone de l'image qui est ici. On va zoomer. Alors pour zoomer, on clique sur la molette de la souris. Voilà. On identifie, euh, on va prendre une petite maison, celle-ci. Alors, on va sélectionner ici l'outil tracer des courbes de Bézier et des segments de droite. Je clique. On va faire un, un premier point ici. On déplace à cet endroit-là. Voilà ici alors je fais volontairement un découpage très sommaire je, je clique juste pour ajouter des petits points voilà là je vais pas faire les petits escaliers de, de la maison là je vais faire une ligne droite alors on peut cliquer sur la molette de la souris et déplacer pour voilà bien positionner notre point à cet endroit là et on vient fermer notre tracé en revenant sur le tracé initial en cliquant donc, lorsque le petit carré devient rouge, je clique. Voilà, comme ça j'ai mon petit tracé. Ce qu'on va pouvoir faire, on va euh, garder ce tracé, on va le dupliquer. Donc pour dupliquer, on clique là-dessus, ou CTRL D, ou édition, dupliquer. À ce moment-là, on voit que il y a un autre tracé qui a été créé. Alors on va pouvoir le masquer. Voilà, je le masque. On sélectionne le tracé qui est juste en dessous. On va sélectionner notre clone. Donc pour sélectionner notre clone en plus, on va appuyer sur Shift, vous voyez, lorsque j'appuie sur Shift, je peux sélectionner deux objets, et je fais un clic droit, et je fais définir une découpe. Voilà, ma découpe est définie. Alors ce que j'ai oublié de faire, j'aurais dû encore, donc je reviens en arrière, je clique là-dessus. Le clone, je vais le dupliquer, donc plusieurs façons de dupliquer. On a vu qu'on pouvait dupliquer ici, édition, dupliquer, Ctrl D, mais on peut également se mettre là-dessus, là, faire un clic droit et faire dupliquer, il me semble. Alors il est où? Voilà, dupliquer. Mais il vient se placer tout en haut. Moi, je voulais qu'il soit à cet endroit-là, donc je peux venir le déplacer. Plusieurs possibilités. Je clique ici, vous voyez, j'ai mon objet qui se déplace, ou je peux également jouer sur ces paramètres ici. Voilà. Ce qui permet de monter la sélection d'un grand ou de la descendre donc là c'est bien placé, je peux sélectionner avec shift mon tracé, clic droit et on fait définir une découpe on peut faire apparaître maintenant notre petit tracé là qu'on avait masqué voilà, et on va lui donner un petit flou alors pour donner un petit flou on clique sur ce petit picto comme ça il y a la fenêtre fond et contour qui apparaît et on peut augmenter le flou je vais fermer ça on va pouvoir euh, régler un petit peu l'opacité de notre image de fond. Là, On va diminuer l'opacité. Pour diminuer l'opacité, on peut jouer là-dessus en cliquant. Euh, le mieux, on va taper 50%. Voilà. On peut revenir ici sur notre euh, tracé avec le flou et on va le passer derrière, de façon à ce qu'il soit derrière notre découpe. Hop, voilà, comme ça j'ai quelque chose de très net. Et après j'ai un petit flou sur les côtés. Vous voyez c'est très facile, euh, je vais ajuster pour finir l'image à notre document, donc je clique là dessus je fais redimensionner la page au contenu et je fais ajuster la page au dessin ou à la sélection voilà. je n'oublie pas d'enregistrer notre document fichier, enregistrer sous, sur le bureau je vais l'appeler dessin, c'est parfait voilà pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous sera utile pour mettre en évidence certains éléments de vos illustrations, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.